Battez-vous pas. Ok. Ok de un. Le deuxième. C'est <rire> le sièmement. <Elle> Et là. <rire> ok. Il va venir. On l'a acheté de palette. On a déjà 50% du défi. On doit marquer euh, 4 personnes. On a marqué 2. l'autre était libéré Comment ça va Oh elle est trop bien, il est trop bien Stadon Il est trop bien Stadon Et bonjour Si elle saute, je saurai. Mais, on oh va bah dire donc. Ok, c'est les deux premiers qui manquent. Hein. On est d'accord. Petit souple. Si je vous écoute. On est d'accord que c'est. Ce euh... sont les deux derniers. Mmh. Voyons voir. Il n'y a personne. Comment ça va Mais non, mais je te tutoie et puis on y va, quoi. On fait ça tranquille. <rire> je, je comprends pas. Je ne les comprends plus, les survivants. Je ne vois plus ce qu'ils font. Je ne sais plus, mais je ne sais pas pourquoi. Pourquoi Comment Je ne sais pas ce qu'ils font. <rire> Euh, qui mange un cactus, tout ça, tout ça, quoi. Parfait. C'est le soumaris. Oh le délice Oh le délice Oh le délice délicieux Vraiment plus que le petit Dwight Ok, c'est malin. C'est malin ça. Ok. Oh Est-ce que c'est... Êtes... Ok, on a là. Oh, le délicieux de Ghostface. Ok. Quelqu'un là Non. Il manque plus que... Que doit-il y fait notre défi? De marquer quatre personnes en in game. Ce serait délicieux. Mmh. Rien ici. Pas vous, le plaisir. Si on peut euh, commettre l'impur, <rire> elle s'en bat les steaks. Elle s'en bat les steaks. Bon, Dwight, Dwight. Bon, elle sait, tu vous tues déjà. <coughs> Voilà, très bien, très bien. C'est gênant quand même, toute cette histoire. <rire> C'est quand même gênant. Non, mais gênant. Disparition. Oh. Non, il est parti. C'est pas. Attention. Ah ok. Non, bienvenue. Oh la palette 1 oh, 4 générateurs survivant? Quoi? Ouais, oh, Il y a moyen. Mm -hmm. Mm -hmm. Où est-ce que vous êtes? Ok. Là je les ai là. plus que y en a un qui est en P3. Je <rire> suis mort de rire. Je suis mort de rire quand même. C'est quand même assez tordant Ah, C'était délicieusement délicieux. Ouais. Merci pour l'oreille, Drobinet. Hein. J'espère que ton avis est cool. Y'a plus. Y'a plus personne qui se montre De. Ça va Pas de beau. Sur ce générateur à faire tout seul, qui vient de faire 25%. Comment ça va Attends, je cherche Dwight. J'ai le robinet. C'est bon ça, le petit souple. Dwight, il ne se montre plus du tout. Ok. Et pourquoi pas. Oh, les deux sont là, ok. Je ne comprends pas de... de truc. Parce qu'en jouant anti-jeu... En jouant anti-jeu, okay. en, anti en fait... Hein. Voilà qui fait plaisir. <rire> Je... Je... Je... Je... Briser d'abord leur mental... ...avant d'en venir au fait. Je... Leur montrer l'inéluctable... ...avant d'arriver à l'ultime vérité. Voilà, merci beaucoup, salutations. Oui, tu es revenu ici, j'avoue que c'est quand même désespérant de voir un moteur qui régresse maintenant de 50%. Alors que tu as tout donné. C'est un qui était en mode... <rire> ah, mais pourquoi tu me ...stalk le petit soin qui va bien. Oh J'ai mal à mon masque pas. Merci Outsider. Merci pour le soutien. Merci pour les 5 balles. Merci infiniment. Ça fait giga plaisir. Du coup... <rire> Je veux dire... <rire> Merci Outsider. C'est très très plaisir. Ok. Et j'ai pour le défi. Et j'ai pour le défi perso. Tout à fait. Et là, on va voir. Cache ouillé. Et là, il est là-bas. Non, il est en face là. Non. Oh la, oh la tristesse! 75%. Vous savez qu'il a perdu 75% de. d'avancer sur le moteur. Ok, ok, ok. Merci, Jackson! Merci beaucoup pour les 14 mois! Merci pour le Prime! Merci infiniment d'avoir choisi ma chaîne. C'est balibalo. <rire> Allez, c'est au moment. Palette. Aïe aïe aïe aïe. Ok. Ok. Souple qui donne complètement l'info. Oh, elle a raison. Oh là, le stress qu'elle doit avoir, le stress. Je comprends, je comprends. Très <rire> Franchement, la perque de... Ok, là. La perque de Ghostface qui donne euh, une indication sur... Euh, qui est où J'essaie. Si, si, si, si, si, c'est mon travail. C'est mon travail, euh, mademoiselle. C'est mon boulot. Comment je fais, moi, si je dois pas tuer des gens Qu'est-ce que je vais pouvoir déclarer, moi, euh, au pôle emploi, après, hein S'il vous plaît En plus, je ne campe pas. Rien du tout, tu vois. C'est joli, hein. Lui, il est blessé. Bon, j'aurais reste le c'est quoi Pas du tout. Bon, lui il est blessé. Hein. Is dead. Qu'est-ce qu'il est Bon. Rendez-vous en face. Ah oh, mais c'est pas toi que je voulais. Ça doit être réflexe, réflexe, euh... réflexe de ma formation. C'est ah, vrai. Ouais. Coucou! Ouais. Je sais que c'est intimidant, quelqu'un qui porte des tenues en peau de bête. Ouais, tu je... ouais. Non, mais non, mais c'est mon travail! Au bout des moment, je ne peux pas, hein, je ne monsieur! Voilà! Ok! Je me mets en stalk. De cette manière. Si il me perçoit. J'aurai l'anglais, là, là, je lui laisse la, la trappe euh, s'il si, euh, si la trouve. Enfin, je lui laisse s'il si la trouve. Ça n'a aucun sens, ça se dit comme ça, mais... Je ne vais pas slug. Ils n'ont rien fait, ils ont fait leur boulot. J'ai fait le le On est content. Je passe trop de temps à chercher la trappe, hein. De grande chance à ce qu'il la trouve. C'est une belle game, bravo aux survivants qui étaient en P3.